surprise oh, À chaque fois, je vais une balle. <rire> oh lance roquette. Euh, Moi Ou toi Ouais. Bah, qui crève le plus souvent <rire> Là, en l'occurrence, toi. Ah, mais j'en ai deux en fait. <rire> mais toi, t'achètes des trucs, tu regardes même pas ce que t'as dans tes poches. Euh, c'est du sniper. Ah. Quoi on va <rire> Attends, je vais courir plus vite qu'elle. Non. c'est <rire> mon arme sniper. Elle Chauffeur, c'est tes champions. Appuie sur le champignon. Je sais pas du tout ce que t'es en train de faire. Mon Dieu. Mmh. Ah <rire> <rire> Qu'est-ce que. <rire> <rire> bon, je sors de là. Moi, je comprends plus rien. Moi, bon, là, on va voir. Voilà, piquer. voilà. <rire> <rire> Premier, analyse, je critiquerai plus jamais ta conduite. Euh, faut descendre. Ah. Descends. Voilà, je vous ramène un copain pour vous énerver. Je me suis plus. Your... <rire> ah bah si, il me suis encore. Friendship, Gulag Oui. Pour que ça soit un peu plus positif. Oui. <rire> <rire> Nous, c'est... Tu sais quoi j'ai rien dit, ah, tu vas, ah, merde, je vais avec ça. Oh, <rire> non, bon, Naïs, tu me couvres. Aïe, like. euh, je suis voir l'odeur. Ces villes traitent son trop propre. Et trop mal alignées avec ce qu'elles sont censées représenter. Aucune saccade, c'est génial. Donc c'est bien la gestion pose. du chat vocal dans le jeu qui est pourrie. Et les voitures, elles ont disparu. Ah non, vous avez pas recommencé Quel langage Allez on regarde le duel les gars On peut pas taper nous Ça fait ça fait trop Ah mais il tire dessus en fait Oh ah, ça explose. Un. Hein oh bah. <rire> il est bien ton bouclier, c'est. Ah, il tient pas longtemps. Ah, il y en a un qui a décidé de faire une pause. Ah, J'observe, ça a l'air sympathique comme H. Euh... On va avoir les du mal à aller te chercher là Neïs. Viens, quelle chute ouais. Magnifique Mais comment tu gères pas Hyper et Antiens vont rappeler que vivre c'est la vie et mourir une absurdité à éviter à tout prix. Yow yow yow yaow yow yow yao yo. Let's blow stuff up Bon je sais pas où il va. Allez ah. hey, ensuite Wouah Oui, Tourelle, 1, Gulliette, 0 Ah oui, mais il gagne, gagne des niveaux aussi celui-là Ah bah, ah tu... Mais tu... Mais tu... il est Gugliette. Ah non mais <rire> <rire> il prend les escaliers, je croyais qu'il passait pas. Ah il m'en faut 50 maintenant de l'Eurydium, il va falloir économiser un petit peu Ah, c'est bien Je sais pas qui c'est qui m'en a offert un mais c'est bien Mais j'ai gagné une apparence mais elle apparaît pas C'est pour Psycho, <rire> c'est pas pour toi <rires> ah, je me disais aussi. <rire> Est-ce que t'es sadique? Hey, that secret. Angel's working for me. Jack. Executing face shift. That's not a power core. Raiders, the shield. The shield. Nicely done, Angel. Ay ay ay ay. Let's kill something. ourselves some fall hunters. What the hell? Did something just get through the shield? She's down, Roland. Oh mad. Somebody start getting everybody on the ground. Euh ouais. Attendez, j'ai une idée. Scooter, fais décoller Sanctuaire. Roland, trouve-moi de l'iridium. Moi, c'est pas possible le sans contu, disons tous <coughs> les habitants de la ville. Elle peut pas décoller Lily tu sais quoi faire, scooter Drôle Ouais, qu'est-ce qu'elle fait Retrouve-moi au centre de la ville non. Je vais avoir besoin de toi Euh, je peux faire pareil Allez, Aïe Ok, si on court circuite les amences d'allumage... Oh, le mec, il a le temps de penser alors qu'il se fait bombarder par des missiles. Aucun problème. Je j'y vais j'y vais voilà là heureusement qu'on a des boucliers. J'ai survécu à notre petit tour en train parce que je l'ai décidé. Quoi Il y a cinq ans, Roland et ses amis ont ouvert l'arche parce que l'ange et moi, on les a manipulés. Chaque chose que vous faites, vous... Quoi Nous avons été manipulés Comment est-ce possible Voilà, la statue, elle a bougé. T'es où, Ben, ça y est. Je n'en ai jamais pris autant, je te conseille de bien t'accrocher. Avec ah, vous, on s'accroche. Euh, je sais pas quoi je m'accroche, mais je m'accroche. Ah, je lève les mains, je m'accroche à plus rien. Sorry kid, that was an accident. I'll see you on the other side though, I promise. De l'autre côté de quoi Haha, ah, man, this is one of those moments. Le faire de décoller de 200 mètres, ça rend pas la cible plus difficile à toucher. Hein. Je dois avoir peur d'une ville volante Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire croire que vous avez la moindre chance contre moi hein je pas. moi ou ouais, elle vient vers